Bonjour Jérôme, bonjour Hamid. Alors avec vous, on va parler de la Chine. Alors c'est vrai que c'est une terre d'investissement, mais euh, il y a quelques soucis avec cette terre d'investissement dans le sens où un certain nombre d'actions technologiques chinoises sont dans le collimateur du gouvernement chinois. Et puis là, on vient de le voir avec une société qui a fait la une de, de tous les médias, en tout cas économiques, Evergrande, hein, donc une société immobilière. Euh, là aussi, dans le collimateur du gouvernement chinois, visiblement, bourse et, et, et politiques sont intimement liées dans ce pays. Mais parlons d'Evergrande, puisque ça c'est l'actualité. Qu'est-ce qui se passe avec cette société immobilière. Donc Evergrande, c'est euh, un promoteur immobilier. Vous savez qu'en Chine, l'immobilier, un peu comme partout, est un facteur d'inégalité. La hausse du prix de l'immobilier est quelque chose qui est très sensible pour le gouvernement chinois. Et donc, ils veulent absolument éviter la hausse du prix de l'immobilier due à l'endettement et à la spéculation qui résulte de l'endettement excessif. Et donc Les autorités chinoises, depuis un certain temps, en particulier depuis août 2020, mettent en place des facteurs très stricts, des facteurs financiers très stricts, qu'ils imposent aux développeurs immobiliers et qu'ils ne peuvent pas dépasser. Et Evergrande, un des très gros développeurs immobiliers chinois, ne passe plus ces feux-là, est un peu le maillon faible du secteur de l'immobilier et donc se dirige lentement mais sûrement vers la faillite. Et est-ce qu'on peut imaginer que le gouvernement chinois laisse tomber une société immobilière qui est quand même très puissante avec les dangers euh, éventuels de contamination vers d'autres secteurs Alors on va gérer ça à la chinoise euh, et donc ça veut dire quoi Ça veut dire que la société va faire faillite, on va la laisser se diriger vers cette faillite mais on va l'accompagner de façon très stricte. Euh, les Chinois vont organiser des ventes d'actifs, euh, notamment auprès de sociétés AMIR, à qui, euh, des sociétés Ami, à qui on va demander de faire un service public et d'acheter les actifs des 20 grammes D qui seront mis en vente. On va rééchelonner une partie de la dette des d'Evangrindé, en particulier la dette des d'Evangrindé auprès des particuliers qui sont venus prépayer certains projets immobiliers. Tout ça, on va le gérer, on va les rembourser ces gens-là et puis on va gérer le risque systémique avec euh, des politiques monétaires super souples euh, et continuer de euh, gérer les banques en leur donnant suffisamment de liquidités pour faire face aux problèmes qui pourraient éventuellement ressurgir suite à, suite à ces affaires-là. Donc on ne pourra pas faire le parallèle entre euh, la faillite euh, alors organisée à accompagné d'Evergrande et les subprimes aux États-Unis. Ce sera géré de façon totalement différente. Alors, question aussi importante, j'ai lu quelque part qu'Evergrande, c'est à peu près 2% du PIB chinois, donc c'est quand même pas euh, anecdotique. Euh, ça n'aura pas une influence sur la croissance chinoise Je crois qu'au niveau de la croissance chinoise, il faut qu'on s'attende à des taux de croissance en Chine qui seront inférieurs à ceux auxquels on a été habitués. Typiquement, le genre de politique qu'ils sont en train de mettre en place va ralentir la croissance. Et déjà, euh, les autorités nous ont alertés du fait que la croissance n'est plus du tout la chose la plus importante pour eux. Aujourd'hui, la chose la, pour, la plus importante pour eux, c'est de gérer euh, ce type de problème-là, ce type de problème qui mène vers des, des inégalités. Donc il ne faut plus s'attendre à des taux de 8% On va avoir un ralentissement de la, de la croissance chinoise qui va avoir un impact sur la croissance mondiale. Mais ça n'inquiète pas les autorités chinoises, visiblement Non. Les autorités chinoises nous avertissent du fait que ce sera le cas et ça ne les éclate pas. Alors, euh, tout ça aura quand même aussi un impact, j'imagine, sur le portefeuille euh, bah, des clients, de vos clients. Euh, j'imagine que vous avez dû réaménager vos portefeuilles en conséquence. Alors, la, le ralentissement de la croissance chinoise est quelque chose qu'on voit depuis un certain temps. Nos, nos estimations macroéconomiques en, en tiennent compte. Euh, au moment où la croissance chinoise ralentit, la croissance occidentale, je dirais, reste soutenue, notamment parce qu'elle est en train de sortir de pandémie, mais aussi parce que euh, les autorités occidentales sont en train de faire le contraire des autorités chinoises et stimuler l'investissement. Donc ça, ça va garder une croissance économique mondiale qui sera relativement bonne. Et donc, cette affaire d'Evang Grande sera gérable pour la croissance mondiale, je dirais. Ceci dit, euh, euh, il faut quand même tenir compte du fait que la Chine a certains problèmes. Vous savez qu'on aime bien les sociétés cycliques dans le portefeuille qui sont orientées vers la reprise. Il faut garder aussi en compte le fait qu'il faut avoir des sociétés de qualité et donc mettre l'accent sur la qualité, la cyclicalité, mais aussi la qualité dans les portefeuilles. C'est très important. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir une pondération modérée dans les marchés émergents. On connaît euh, le potentiel ces marchés à long terme, mais il ne faut pas avoir des pondérations euh, surexposées, je, je dirais. Et puis la dernière chose, vous savez, un peu notre savoir-faire, c'est d'avoir des portefeuilles qui sont toujours diversifiés. Donc on a eu des bourses qui se sont très, très bien comportées ces dernières années. On nous disait concentrer les portefeuilles. Eh bien, on, on a dit, mais non, on veut garder, euh, je dirais, une diversification. Et cette diversification, notamment à travers des devises, refuges et même euh, certains, certaines obligations, continuent de faire partie de nos portefeuilles. Parfait. Merci Jérôme, en tout cas, pour cet éclairage euh, très documenté sur... Euh... Ce scandale immobilier en Chine est vers grandé. Merci Hamid.